Merci beaucoup en tout cas Damien pour cette présentation qui était très claire. Je pense qu'on va devoir passer au, au deuxième article. Euh, donc on a la chance d'avoir le, le professeur Patrice Arriand qui va nous présenter un article sur euh, l'analyse du strain euh, concernant la survie des patients dans la myélose AL. Euh, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de... Euh, m'écouter aujourd'hui euh, j'avais également euh, sélectionné le même article que, que Damien pour euh, la bibliose donc euh, j'étais également très intéressée par, par ce travail j'en ai trouvé un autre sur l'amylose la, AL euh, pas, euh, je vois moins de patients en amylose AL qu'en amylose transsyrétine, mais je trouve qu'il est très intéressant c'est toujours les anglo-saxons qui sont euh, euh, derrière euh, l'équipe euh, des équipes de Londres notamment vous voyez Boston euh, Londres, C'est euh, un article qui a, montré que, euh, qui a étudié euh, le strain longitudinal comme paramètre de survie de réponse à la, au traitement chez les patients avec une amylose systémique AL. Donc, en effet, on sait que l'atteinte cardiaque dans l'amylose AL est un déterminant majeur du pronostic. Ça a été euh, publié à nombreuses reprises depuis euh, 2012, etc. Et euh, là, cette étude, elle avait pour but d'évaluer l'utilité de ce strain longitudinal global du ventricule gauche sur une cohorte de patients avec amylose AL, une cohorte anglo-saxonne, avec un suivi ici prospectif. L'idée de cibler l'impact du strain longitudinal global à l'état de baseline et puis de suivre son évolution au, au cours du traitement, euh, sous-traitement. Donc en fait, euh, ils ont étudié 915 patients avec un âge moyen de la population de 70 ans. Il y avait 68% des patients qui avaient une atteinte cardiaque. Et les patients qui avaient une atteinte cardiaque avaient une médiane de survie euh, deux fois plus faible que, que les autres, de l'ordre de, euh, de 30 mois, alors que les, la médiane de survie, quand il n'y avait pas d'atteinte cardiaque, elle était plutôt de euh, 60 mois. Et ils définissaient l'atteinte cardiaque par une épaisseur de paroi euh, à partir de 12 mm. Et le changement, pour parler de changement du strain significatif au cours du temps, ils avaient la différence absolue de 2% pour estimer qu'il y avait une évolution, sachant que très souvent, l'évolution, elle se faisait assez lentement. Alors, au cours du suivi, ils ont perdu un certain nombre de, de patients pour pouvoir faire le, la, le comparatif. Donc, seulement il y a des patients qui sont décédés, mais aussi il y a des patients pour lesquels euh, le strain n'était pas réalisable. Et puis il y a aussi bien sûr tous les patients qui n'avaient pas euh, d'atteinte cardiaque, qui n'ont pas été... Donc sur l'étude, euh, l'analyse finale de suivi, c'était sur 236 patients. Donc ils ont regardé le, le strain en global. À, à, Selon le groupe de classification de la maillot, vous savez qu'il y a des niveaux de sévérité qui peuvent être étudiés. On classe les patients en fonction de leur niveau de sévérité. Donc, maillot 1, 2, et puis le 3 étaient séparés en 3A et 3B, où le 3B est plus sévère, notamment avec le BNP qui est élevé. Et donc, on voit que les patients qui, ont un strain, qui sont en maillot 1, ils ont plutôt un strain normal, en moyenne, et plus on, on, va, on descend dans les, les, la sévérité dans le stade de la Mayo, on, on a des, des strains qui se rapprochent des, des 10 qui sont altérés. Et donc, euh, au cours de, de ce suivi, euh, donc il y a un suivi qui est quand même très long, euh, sur 120 mois, euh, il y avait euh, une survie qui était bien meilleure, bien sûr, pour les patients qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque. Euh, par rapport à ceux qui avaient une atteinte cardiaque et puis il y avait une différence significative selon que le patient avait un strain plus ou moins bas vous voyez que les patients qui ont un strain supérieur à 16% euh, ont une survie qui est bien meilleure que les patients qui ont un strain en, en dessous de 16% ou en, encore plus en dessous de 12% et surtout en dessous de 9% euh, donc on perd beaucoup plus de patients quand, dès, que le, dès lors que le strain est inférieur à notamment moins 12% et puis, au cours du suivi, ce qu'ils ont observé, c'est que les patients qui euh, avaient une atteinte cardiaque et une amélioration de leur strain de l'ordre de 2 euh, au cours de, de, de plusieurs mois de suivi, euh, c'est ces patients-là qui avaient une meilleure survie que les patients qui ne récupéraient pas. Et euh, en regardant... Euh, le BNP, le NT pro BNP, qui est un marqueur euh, important, euh, ils avaient noté que les patients qui n'avaient pas de réponse du tout en termes de BNP, c'était eux qui étaient plus, pour lequel le pronostic était le plus défavorable. Mais à l'intérieur même des, des, des groupes de patients du groupe de patients où le NT pro BNP s'améliore, euh, selon qu'il y ait une amélioration ou pas du strain, il y avait une différence significative. Vous voyez, les patients qui améliorent en plus leur strain euh, survivent beaucoup mieux que les patients qui améliorent seulement leur NT pro BNP. Je trouve ça très intéressant et ils ont fait une étude multivariée qui montre que le strain inférieur à, à moins 12% et surtout à moins 9% pondère un, un risque d'évolution vers, vers le décès beaucoup plus important à même niveau quasiment que le, les stades de la maille Donc, alors que la fraction d'éjection ne ressort pas forcément. Donc euh, la limitation de ce, cette étude, c'est que c'est une étude qui est monocentrique, il y a des données qui sont qui sont manquantes aussi et des patients qui sont perdus de vue pendant le suivi puisque probablement c'est euh, un gros centre qui, euh, qui suit un certain nombre de patients et puis des patients qui sont suivis après en, en périphérie et en fait le strain n'a été analysé aussi que sur l'apicale la, 4 cavités donc après c'est quand même assez représentatif en général d'avoir euh, la 4 cavités mais euh, logiquement il faudrait faire une analyse quand même sur les, les quatre incidences donc ils ont même, euh, ils concluent euh, dans la discussion que ça serait bien de pouvoir intégrer euh, et le soumettre à, aux personnes qui font les recommandations d'intégrer le strain longitudinal à baseline inférieure à 16% et voire même inférieure à 9%, comme un paramètre à prendre en compte dans les stages de stratification du pronostic. Et puis également l'évolution du strain supérieur à un delta supérieur à 2% pour stratifier l'évolution et la réponse cardiaque sous traitement. Voilà ce que je voulais vous montrer. Merci Et beaucoup pour, hein, pour, pour, euh, pour la présentation. Euh, c'est quand même vrai, une grosse étude avec énormément de patients euh, dans la New C'est pas si fréquent qu'on ait des études si de, de, de grosses puissances comme ça, euh, de gros effectifs. Je voulais dire plutôt. Euh, moi, la, ma question que j'avais, c'est est-ce que euh, ils avaient regardé d'autres critères échographiques ou étaient vraiment focalisés sur le strain pour l'intégrer en fait euh, dans une nouvelle classification pronostique quasiment? Euh, est-ce qu'il y avait, avait d'autres paramètres qui ressortaient ou, ou finalement pas trop est-ce que c'était vraiment le meilleur bah, ils parlent principalement de, de, de la fraction d'éjection et du strain ils ne parlent pas trop des, des paramètres notamment de l'oreillette euh, ouais, ça c'est un peu éton est très, étonnant c'est très centralisé sur le strain quand même et il n'y avait ouais. pas de données sur le débit cardiaque indexé ou, euh, non, par non à il n'y a, a pas de données là-dessus Ils ne il les présente pas d'accord ok ok euh, ok, très bien. Est-ce qu'on sait à peu euh, près à quel stade la maladie ces patients ont été pris? Ça, c'est difficile à, à dire. Ils ont, pas, ils ont pas détaillé euh, ça, en fait. Parce qu'en fait, il y a une question sur la prévalence des patients qui améliorent euh, le strain et le NT Pro BNP euh, en même temps. Parce que, effectivement, euh, malheureusement, la prévalence semble faible, en tout cas en pratique. Donc, est-ce que c'était un petit peu euh, notifié? Ben, je n'ai pas de données là-dessus, euh, précisément. Euh, c'est probable qu'il y ait un certain nombre de patients qui aient été vus euh, rapidement et d'autres plus tardivement. Donc je pense qu'il y a un panaché de, de stade, en fait. Hein. Et probablement que ceux qui sont. Euh, c'est faible selon vous, c'est ça cest euh, que sur le plan pratique, la prévalence des patients qui améliorent les deux paramètres, est-ce que c'est précisé dans l'accord on s'attendrait à ah oui, combien améliore les deux, en fait, c'est ça Oui, oui c'est ça. Euh, je crois qu'il y a un tableau qui veut me montrer. Non, je ne le retrouve pas, là. Ouais, je, crois, je crois que ce n'est pas énormément de passion, euh, mmh. en fait, euh, parce qu'à la fin, au cours d'un suivi, en tout cas de, à 80 mois, il y a à peu près… Euh, il parle de 50 patients, il, y en a, il en reste 11. Oui, il parle de 11 patients et qui ouais. restent à la fin dans, dans il a la, la, la Il pas beaucoup, c'est c'est un peu l'impression qu'on a aussi. En pratique. Il y en a à peu près autant hein, dans les deux groupes, il y a 11 et 14. Hein. Mmh. Ouais, ça. Parce qu'en pratique, on a l'impression que c'est patients même s'ils sont stables sur le plan biologique. Quand nous, personnellement, on voit beaucoup d'AL. Et euh, au meilleur des cas, le, le strain est stable. Je ne sais pas ce qu'on pense... Euh... Donc les autres ouais, moi, je suis assez d'accord euh... aussi, j'ai l'impression que c'est le NP-pro-BNP qui, qui est modifié en premier. Euh, mm. mais, Vous n'avez pas euh, trop observé, le, le fait que une amélioration du strain chez certains patients, en plus du... Euh... Ça arrive, mais c'est très rare et ils vont vraiment très très bien. Enfin, mm. enfin, moi, c'est un peu gère, mais... On voit un petit peu sur les transthyrétines, quand même, euh, sous, euh, sous, sous traitement spécifique, mais... Euh... Mm. Bah, sous les chimios d je effectivement, euh, bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'Alle, mais ils arrivent très tard. Hein, c'est euh, évidemment plus difficile d'avoir une inversibilité en termes de contractivité, mais on arrive à améliorer des pressions de remplissage, voir des profils restrictifs disparaître, mais on voit des améliorations du de stress, mais c'est effectivement rare. Hein. On va mmh. en tenir compte comme un facteur de réponse. Oui, mais en fait, si la population est peut-être trop faible vraiment pour oui. passer l'idéal, hein, c'est ce qu'on a envie d'obtenir, mais malheureusement... Il faudrait une étude multicentrée qui, qui, a, qui confirme les choses. On vient de faire un travail de thèse là-dessus, et euh, effectivement, nous, ça ne sort pas du tout sur le strain, ça ne bouge pas, oui. c'est stable. Et en revanche, c'est à six mois, hein, à la fin de traitement en Chine. En revanche, euh, c'est effectivement le BNP qui systématiquement le delta de BNP qui est, qui, qui est plus prédictif, en fait, oui. de mortalité que de réponse. Hein. Ouais, donc Le message pour les collègues, c'est que l'écho est fondamental en baseline, effectivement. Peut-être que ça va intervenir dans la stratification en plus de, des scores de la maillot, mais pour le suivi, il faut faire l'écho. Hein. Il n'y a pas à discuter, mais faut pas tenir compte forcément du strain pour donner des... Ben, c'est vraiment le NPP qui va fixer la réponse quand même à la chimiocorapie, la clinique. Hein, l'écho, on... elle est potentiellement intéressant pour évaluer, pour suivre les, les, les, les PAP, les pressions d'emballissage, le éventuellement pour, pourquoi pour, pour pas, étudier l'oreillette pour un risque de... de... Pas tellement pour ouais. après on peut peut-être s'attendre à une peut-être à une amélioration un petit, peu plus, quand même un petit peu plus importante chez certains patients si on voit que justement que le strain s'améliore les patients qui sont peut-être pris mm -hmm. plus vite ouais. oui, tout à fait. sur ceux qui sont pris tardivement je comprends qu que ce soit pas réversible c'est un peu comme les TTR hein, finalement plus on arrive tard et plus c'est fixé ouais. Et les collègues gémato nous demandent souvent des contrôles en IRM. Alors Olivier, je ne sais pas comment tu le perçois dans ta pratique, mais nous, les dépôts, enfin le, le rehaussement reste stable. Hein. Même chez des malades qui sont euh, parfaitement stables en clinique, qui ont des. qui sont en rémission complète. Ben, je parle des AL. On ne voit pas oui. vraiment de rehaussement et je ne sais pas à la limite si c'est utile de euh... répéter l'IRM. Je crois que tu as raison sur le rehaussement, et c'est la question qu'on s'était posée lors de cette séquence de thèse, est-ce qu'il ne faudrait pas passer à un suivi RM sur le rehaussement Je pense que tu as raison, on ne va pas voir beaucoup d'évolution. Moi, à mon avis, ce qui sera potentiellement intéressant, c'est des paramètres T2, soit du T2 brut, soit du T2 mapping, de façon à voir potentiellement la phase inflammatoire et voir la réponse sur la phase inflammatoire. Mais ceci étant, je pas de données là-dessus. Bon, bah, très bien, euh, il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression. Je pense qu'on va pouvoir euh, tranquillement conclure du coup euh, cette euh, séance de Bibliose. Bah, je vous remercie à tous euh, pour le travail qui a été fait, aux deux orateurs, merci encore à Patrick Réan et Dominique Jarro. Euh, merci à ma co-modératrice Aïda. Euh, je vous donne rendez-vous donc le jeudi 7 octobre à 13h pour la prochaine séance de Bibliose. Et je vous rappelle à tous de ne pas oublier d'envoyer, comme moi je l'ai fait par exemple, d'envoyer de le, le questionnaire vous avez participé euh, à l'étude amylose et COVID-19, euh, de pas oublier de, d'envoyer les questionnaires à Thibaudani ou Olivier Lérez. Et euh, je vous donne rendez-vous, on vous donne tous rendez-vous le jeudi 7 octobre. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt.